Is everyone ready? Yes? Ok. Alors, euh, donc merci de, de, donner de nous donner l'opportunité de présenter ce projet. Et nous, c'est toute l'équipe de bénévoles qui a créé le Wikimook et dont je suis le représentant aujourd'hui. Donc, euh, à, à propos de l'Etherpad, en fait, euh, je n'ai pas de slides à vous présenter, mais j'ai des liens sur lesquels je vais cliquer euh, euh, au fur et à mesure. Je n'ai pas euh, le, eu l'adresse de l'etherpad avant, mais je, je les mettrai aussi sur l'etherpad euh, dès que j'aurai fini. Vous pouvez cliquer aussi. Et, si vous arrivez à lire l'URL, vous pouvez le mettre dans l'etherpad pour moi, s'il vous plaît. Euh, OK. Donc, euh, premier disclaimer. Euh, euh, J'essaie le plus possible de m'exprimer de, de, de manière épicène, c'est-à-dire neutre du point de vue du genre, mais à l'oral, euh, ça m'échappe souvent d'utiliser le masculin pour désigner un ensemble de personnes. Excusez-moi par avance. Euh, d'abord, aujourd'hui, donc, je vais vous présenter euh, un projet euh, qui s'appelle Wikimook. Et tout d'abord, euh, c'est bien de définir en deux mots qu'est-ce que c'est un MOOC. Euh, pour, MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, et euh, c'est une forme d'enseignement online qui est à la mode dans le monde académique depuis une demi-douzaine d'années. Ou plus exactement, c'est à la mode, à l'intersection du monde académique et du monde du business, de l'innovation pédagogique. Euh, le deuxième disclaimer, c'est que je suis un modeste wikipédien et un modeste membre de l'équipe de bénévoles qui construit le Wikimook. Mais je suis par ailleurs un universitaire, donc je me permets une opinion personnelle du métier euh, et, et qui, va, qui va suivre dans deux paragraphes. Et ce sera la seule du talk où ce euh, ne sera pas l'expression unanime du groupe. Donc, paradoxalement, je crois qu'il faut se méfier des MOOC. Euh, les MOOC, ils sont brutaux, et ils sont corporate, et c'est des business models à base de revente de données personnelles. C'est comme 90% des bonnes idées de la Silicon Valley. Et, et ils sont très éloignés d'une culture du libre. Euh, pire, ils peuvent même être des instruments de pouvoir institutionnel destinés à précariser les enseignants. Et pourtant, il faut admettre que cette brutalité, elle génère de l'innovation pédagogique. Euh, en quelque sorte, il force les enseignements en milieu académique à changer et on peut y trouver des idées. Ce qui peut être positif, c'est de créer une communauté d'apprenants et d'arriver à les faire interagir. En deux mots, les MOOC qui délivrent du contenu de masse top-down, ils sont nuls. Le, les MOOC qui arrivent à faire intervenir et interagir, les apprenants y sont enrichissants. Et précisément, Wikipédia, c'est justement ça, c'est une communauté, et c'est une communauté à découvrir, et la pédagogie de la compréhension de Wikipédia, elle se fait par l'interaction dans cette communauté. Par définition, écrire dans Wikipédia, c'est quelque chose de désindividualisé et au milieu des autres, sur leur, sous leur vigilance. Un bon MOOC, pour moi, c'est donc un MOOC qui permet à une communauté d'apprenants d'apprendre en interagissant. Okay. Et précisément, euh, apprendre Wikipédia c'est doublement interagir dans la communauté. C'est plonger dans la communauté des wikipédiens, et elle n'est pas toujours spontanément accueillante, et c'est aussi interagir entre les apprenants. Et créer un Wikimook pour Wikipédia, c'est donc permettre de créer les liens entre apprenants et l'équipe pédagogique, mais aussi entre apprenants et toute la communauté wikipédienne, et enfin entre apprenants eux-mêmes, pour faciliter l'insertion de la communauté et la pérennisation des contributeurs et contributrices. Basé sur cette idée, un MOOC peut aider à désinhiber de, de larges pans de la population qui ne contribuent pas ou peu à Wikipédia. Les femmes, les personnes âgées, les personnes peu diplômées, les non-occidentaux. Toucher de larges audiences dans les périphéries, par exemple en Afrique, dans le cas des de, de MOOC francophones. Enfin, certaines personnes essayent de contribuer mais trouvent ça trop dur ou trop compliqué, ne comprennent pas les règles ou n'ont pas d'idée par quel bout commencer. Un Wikimook peut faciliter l'implication des novices. Enfin, le Wikimook propose un matériel pédagogique qui peut être réutilisé, par exemple dans le cadre d'ateliers de formation à la contribution, ou dans des cours académiques. Un MOOC sous licence CCBYSA, c'est déjà complètement différent dans la vision pédagogique par rapport au MOOC Corporate dont je viens de parler. Ok. Euh, ce qui est aussi complètement à l'opposé de ma vision pessimiste des MOOC Corporate, c'est que l'initiative du WikimOOC, elle vient d'un petit groupe d'individus, et d'individus wikipédiens, des bénévoles, euh, c'est un MOOC Grassroots. Euh, L'idée, elle date d'octobre 2014 sur le bistrot de la Wikipédia francophone, et ensuite, au début 2015, se forme un working group d'une dizaine, puis d'une quinzaine de contributeurs et contributrices francophones. Il faut savoir qu'un MOOC, ça coûte aux universités qui en créent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Il a fallu avoir de l'imagination pour le financement, essentiellement l'aide du chapitre Wikimedia France, quelques milliers d'euros plus le temps de travail d'un salarié, des négociations avec les plateformes, France Université Numérique dans notre cas, pour obtenir une réduction, des négociations avec une association pour le tournage et le montage de quelques dizaines de courtes vidéos. J'ai déjà dit du mal des plateformes de MOOC, il faut en outre savoir que louer leur infrastructure pour une session de MOOC, ça coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros aux universités. Dans notre cas, France Université Numérique a fait une, un énorme discount. Donc le groupe se met en travail en 2015, tout est fait maison, la scénarisation, les tournages, les programmations, les transcriptions, la publicité. Et une première session, elle voit le jour en mars 2016, qui dure un mois. Et la même équipe assure l'animation, les forums, la maintenance, mais aussi les négociations avec la communauté wikipédienne, bien aidée par le fait qu'il s'agit de l'équipe euh, qui a organisé le Wikimook, il s'agit de contributeurs expérimentés et reconnus. Devant le succès, 6 000 inscrits, 500 qui terminent, 300 articles créés définitivement, une deuxième section a été prévue pour un an après et elle a eu lieu en mars 2017. Et moi-même, j'ai pu y inscrire certains de mes étudiants dans le cadre d'un de mes cours. Ok, donc, euh, pour que vous voyez en, gros en quoi ça consiste, je vais essayer de naviguer dans une session de, de, de, de ce cours qui a été archivé. Je ne suis pas très sûr... de ce qui reste exactement disponible. Donc, pour ceux qui connaissent, l'interface de France Université Numérique, elle vient de Open edX. Euh, euh, mais ce qui est important, c'est que le MOOC, euh, il se passe le plus possible dans Wikipédia et le moins possible dans la plateforme. Donc, vous avez... Euh, un cours qui consiste en... Oh, okay. Okay. Plusieurs euh, briques hebdomadaires, semaine 1, semaine 2, jusqu'à euh, semaine 6, euh, qui, et dans chaque semaine, deux modules. Ici, j'ai cliqué sur... OK. J'ai cliqué sur... La partie 2 de la semaine 2, trouver et citer des sources. À propos de trouver et citer des sources, vous avez des vidéos, leur transcription en dessous. Vous avez, ça c'est une deuxième vidéo, vous avez des quiz euh, pour euh, euh, entretenir le, le, la compréhension. Vous avez Des tutoriels euh, interactifs qui consistent à aller dans Wikipédia guidé par, euh, euh, par un JavaScript, un peu comme dans Wikipédia Adventure, si vous voyez. Si voyez. Euh, C'est-à-dire que on vous guide dans Wikipédia par euh, un, un, un mode euh, pas à pas. Il y a aussi des exercices à faire dans son, dans son brouillon, dans sa sandbox, euh, par exemple, pour les sources, prendre un petit texte et essayer de le référencer à partir des références qu'on donne. Hum. Donc ça, c'est la partie euh, courte. Et dans, un, euh, dans chaque MOOC, il y a aussi un forum Hein euh, le forum de Open edX, qui est utilisé par France Université de Numérique il, il a vraiment des pro gros problèmes structurels et comme par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure l'idée c'est d'amener la communauté dans euh, Wikipédia et dans MediaWiki euh, le plus vite possible les forums sont plutôt utilisés au début et on demande ensuite à tout le monde de migrer euh, un autre exemple ensuite, oui, il y a une évaluation, et on peut suivre la progression de son évaluation dans les quiz, et le but pédagogique de l'enchaînement des, de des semaines est à la fin de créer un article. Donc l'évaluation, elle, elle consiste aussi à pour, euh, euh, essayer d'écrire un article dans son brouillon, le soumettre à la relecture, et ensuite, c'est une évaluation par les pairs, euh, on évalue les brouillons des autres, les apprenants évaluent les brouillons des autres. OK. Donc, tout le matériel euh, pédagogique est... Euh, non. En particulier, par exemple... Oh. En particulier... Euh, Okay. Et en particulier, le, les, euh, les tutoriels sont dans les pages projet euh, de Wikipédia. Vous avez ici un, un exemple euh, du, euh, du plan euh, du module 1-2, celui qu'on vient de voir. Le texte, les tutoriels, leur algorithme, leur code et aussi la discussion du, euh, euh, du projet en train de se faire. Donc la progression pédagogique est orientée vers la création d'un article et le Wikimook contient aussi un système d'évaluation qui permet d'obtenir un certificat. Enfin, puisque l'aspect communautaire est central dans le projet, les apprenants discutent entre eux dans un espace de discussion mis à disposition dans l'encyclopédie. L'idée pédagogique du Wikimook, c'est donc de faire migrer toute la communauté d'apprenants des forums de France Université Numérique vers les forums de Wikipédia le plus tôt possible, de forcer l'apprenant à, à investir le monde de MediaWiki et le monde de Wikipédia, y compris dans ses interactions entre apprenants. Donc pour ce qui est des résultats, Donc j'ai dit tout à l'heure, 6 000 inscrits, 500 qui terminent, 300 articles créés définitivement pour la première session, un peu moins pour la deuxième. Ça peut sembler une grosse perte entre le début et la fin, mais c'est des scores qui sont plutôt flatteurs dans les standards des MOOC. Il est parfaitement normal, ou euh, plutôt euh, et courant, euh, d'avoir un gros taux d'abandon et un faible taux d'engagement dans un MOOC. Et le facteur clé pour expliquer ce succès euh, dans notre cas, c'est l'énergie dépensée par l'équipe euh, pour entretenir la flamme. Euh, par rapport à nos objectifs de début, ouvrir Wikipédia à des groupes sous-représentés, c'était plutôt un succès. La proportion de femmes euh, et de personnes plutôt âgées était euh, grande. On a touché un peu l'Afrique, mais des efforts sont encore à faire de ce côté. Euh, pour aider les novices à s'intégrer sur le long terme, il y a plusieurs centaines de contributeurs qui sont devenus actifs plusieurs mois après la fin de Wikimood. Euh, enfin, la réutilisation. La réutilisation du matériel pédagogique était aussi un objectif. Par exemple, ici, vous avez des vidéos et des tutoriels intégrés dans les pages d'aide de la Wikipédia francophone. Dans ma, de mon côté, euh, je, pour ma part, dans mes cours, j'utilise les vidéos, mais aussi les exercices à faire dans le bac à sable. Et Il y a du matériel qui peut être réutilisé académiquement, c'est ce que j'essaye de, de défendre de, dans mes articles. Donc au bout de deux ans et deux sessions d'expérience, les limites qui nous apparaissent concernent la plateforme. Ce qu'elle permet, ce qu'elle interdit, ce qu'elle complique, ce qu'elle simplifie, non seulement du point de vue de sa structure logicielle, mais aussi de sa licensing policy, de sa gouvernance, de son prix et de sa compatibilité avec une vision CC BY SA du monde. Euh, dans le cas de France Université Numérique, le problème le plus embêtant, c'est l'incompatibilité des usernames de la plateforme et de Wikipédia, et le gros travail que ça demande de faire la correspondance entre les deux. Euh, le deuxième problème, c'est la structure incohérente des forums, celles qui viennent d'Open mais là, le problème, il peut être considéré comme mineur car le Wikimook, il fait migrer toute la communauté d'apprenants vers les forums de Wikipédia le plus tôt possible. Donc, Pour toutes ces raisons, nous estimons que le design d'une plateforme qui serait média compatible designée à l'intérieur euh, designé du, euh, du mouvement et selon un cahier des charges défini par la communauté, et serait bénéfique pour le Wikimook, à la fois techniquement et pour sa pérennité, et c'est le next big step dans, dans notre projet. Euh, nous savons qu'il qu existe des initiatives similaires, dans le, euh, ou des désirs d'initiatives similaires dans les différents chapters, ou dans la communauté en général, comme dans Wikidata par exemple, et par ailleurs, je suis universitaire, euh, j'enseigne Wikipédia, j'utilise le Wikimook, ou plutôt j'extrais du matériau du Wikimook pour mes, créer mes propres cours, et je milite pour que les collègues puissent aussi le faire. Le Wikimook il est en CC, BY, SA, il est réutilisable, il est modifiable, il est adaptable. Donc hier, hier par exemple, j'ai appris l'existence de Wikisoo, euh, j'ai entendu un, une, une conférence à propos d'une initiative massive à destination des, des public libraries américaines, et je crois qu'il est temps que ces initiatives bénéficient d'une vision unifiée, commune à tout le mouvement, qui permettrait une infrastructure commune et modulable, qui serait la base pour construire ensemble et au même endroit, des Open Online Courses, qu'ils soient massifs ou pas. Et j'appelle donc tous ceux qui seraient intéressés à, à se fédérer et à chercher ensemble des alliés institutionnels à l'université, par exemple. La mienne est intéressée, mais elle est aussi intimidée, et c'est trop nouveau pour elle. Et le vice-président m'a clairement répondu qu'il serait rassuré si d'autres universités étaient intéressées. Donc c'est ça ma conclusion. C'est... Euh, imaginer une plateforme c'est aussi chercher des alliés dans les, dans les institutions merci beaucoup pour votre attention merci. Bonjour. Euh, moi, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. Ça euh, fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux initiatives pédagogiques euh, sur Wikipédia puis les autres wikis hébergés par la Wikimedia Foundation. Puis votre projet avec celui de G Gabriel, euh, c'est parmi les projets les plus accomplis que j'ai vus ou avec les meilleurs résultats. Donc, quand même, quand on voit comment c'est difficile d'appliquer en éducation euh, ou d'intégrer euh, Wikipédia en classe en mode contributif, si on veut… Mm -hmm. Donc euh, d'apprendre, il y a tellement de choses à apprendre pour les nouveaux contributeurs. Euh, donc non, félicitations. Moi, euh, première deuxième édition, j'ai trouvé que vous avez fait vraiment en tout cas d'un point de vue extérieur aussi, j'étais pas dans l'équipe. Oui oui. Puis j'étais ici au Québec, donc euh, tu sais, je veux pas euh, ce que j'en ai vu là, c'est parmi les plus belles initiatives que j'ai vues avec des résultats les plus concrets. Bravo. Merci, c'est gentil. Euh, le, le je voudrais dire aussi qu'il y a un, comment dire, une, une tension entre d'un côté euh, avoir envie et besoin de sa propre plateforme qui serait MediaWiki compatible et le fait aussi que le succès, il ne faut pas nier non plus que la plateforme elle apporte aussi une notoriété au sens où uh, France Université numérique, au moins en France, c'est connu et ça apporte des gens qui n'auraient pas... Uh, S'il y a eu 6,000 inscrits, c'est aussi grâce à eux. Et donc, uh, là, il y a une tension entre les deux. Notoriété versus uh, compatibilité libre. Hello. motivations is it because the everything is packaged in a in an educational way or also is it important for them to obtain a certificate at the end so i'm trying to, to understand this in comparison to give me the text i will read it i will practice um pour continuer sur ce que je viens de dire, je pense que parmi les, les gens qui se sont inscrits au Wikimook, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout Wikipédia, dans la mesure où on peut ne peut pas du tout connaître Wikipédia. Ils, tout, ils, en, ils en avaient une idée, au moins de la, de la lecture, mais et, de ce point de vue, ils sont vraiment très, très novices. Et donc, pour enchérir sur ce que je disais tout à l'heure, les gens s'inscrivent aussi à des MOOC parce qu'il y a un phénomène de mode euh, on peut s'inscrire à, à enfin, moi je me suis inscrit à, à des dizaines de MOOC, il y en a deux ou trois que j'ai effectivement suivi, comme tout le monde mais euh, euh, il y a le côté effectivement euh, euh, ready to use euh, qui, euh, qui attire les gens je ne je sais pas si c'est ça votre question et que effectivement il y a aussi le fait que c'est aussi un matériel qui est utilisable aussi à son propre rythme Beaucoup de gens trouvent que l'enchaînement le, des semaines est, demande beaucoup de euh, travail. Et euh, moi, dans mes cours, j'en suis pour, pour que les étudiants, effectivement, euh, parce qu'eux, ils sont notés à la fin, puissent suivre, j'enlève beaucoup de choses. Et, euh, euh, mais d'un autre côté, effectivement, beaucoup de gens, et c'est parfaitement faisable de s'inscrire à un MOOC prendre le matériel et, euh, et euh, voir plus tard. Mais j'insiste aussi que un mot qui réussit, en général, et particulièrement en ce qui concerne Wikipédia, si si les interactions existent et que Wikipédia c'est aussi c'est on pourrait même dire c'est surtout une communauté et que c'est faire réussir à interagir c'est là où on peut considérer que c'est un succès quoi. Et voilà. Euh, oui euh, bonjour donc je suis Gabriel Thulen, je suis enseignant et j'ai euh, été chargé par le, le département d'enseignement public à Genève de, en Suisse de, de créer un MOOC justement pour apprendre à contribuer sur Wiki, Wikipédia. Je donne déjà un cours de formation continue sur euh, comment contribuer sur Wikipédia et on m'a demandé de faire un MOOC et au bout de 30-40 heures de travail euh, on a décidé d'arrêter, parce que ça demande énormément de travail, donc oui. je vous félicite et puis je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite, et ça demande des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour, pour mettre ça sur pied. Alors, bravo. Euh, bah, merci, c'est gentil. Et effectivement, c'est un point sur lequel il faut insister. À, à la limite, même, euh, euh, si on réfléchit à la viabilité du système, au sens continuer d'autres sessions, ou en imaginer d'autres, euh, particul... par exemple en milieu académique, bah en tant qu'enseignant, et donc c'est mon métier de, de, de faire des cours, euh, il y a le travail moi, de, donc de, de la dizaine, quinzaine de, de, de bénévoles qui, qui s'est effectivement attelé à cette tâche, il est limite, on pourrait, je, selon mon, mon propre goût, trop important au sens où, euh, euh, pour pouvoir durer, euh, le, il y a un côté où enfin, c'est limite du social dumping de, de, de, parce qu'effectivement il y avait vraiment trop d'énergie dépensée là-dedans euh, euh, enfin pas trop beaucoup d'énergie dépensée, ouais, dépensée là-dedans mais euh, euh, euh, je pense qu'il faut pour la pérennité il faut réfléchir à des formes qui permettraient de continuer sans euh, dépenser autant d'énergie justement euh, par exemple, c'était très clair. Moi, je suis arrivé entre la première et la deuxième session. Et au début du, de, de la mise au travail de la, pour la deuxième session, les gens se sont dit Bon, ça va être beaucoup plus facile <rire> cette année. Et, mais et en fait, ils ont voulu tout refaire. Enfin, ils, on a voulu refaire plein de choses. Et finalement, c'était autant d'énergie dépensée de la deuxième année. Euh, il faut réfléchir à faire autrement de ce point de vue-là, je crois. Et, et de pouvoir faire des choses réutilisables facilement. Je pense que c'est aussi ça le next euh, big step. One quick last question. Yes. Uh, hi, it's a great initiative. Uh, I'm wondering to understand how students are engaging with this content, how much uh, they are uh, you know, using the materials, how often they are using it, and how much do they finish? Have you taken any steps to measure that, or you're planning to do so? Yes, th there are statistics ab uh, about this. Um, um, if you click on one, on one of the links, uh, specifically Uh, um, this one, which is in English you have uh, in results like statistics about participation uh, uh, there, there. Um, it's uh There are detailed statistics about which exactly resource has been uh, downloaded or uh, viewed, and there are also stati detailed statistics about engagement uh, and, and um, according to traditional MOOC standards uh, they are good and it's, it was also From the first session to the second, a way to analyze which were most popular, which were most controversial. Uh, um, par exemple, pour, uh, pour le, le, le paragraphe, le, le module sur les sources, c'est le, la chose que les gens comprennent le moins bien. Qu'est-ce que c'est la différence entre une source primaire et une source secondaire? Et moi qui suis historien, c'est super pour moi, de cette controverse. Uh, mais... Um, le, donc, euh, on, on remarque aussi avec ces statistiques euh, quels sont les, les endroits du cours qui passent le mieux et celles qui sont, euh, où, les, où les gens sont en difficulté. c'est la fin. J'espère que à votre question. Catch up to him in the Merci encore à vous tous. Merci beaucoup. If there's anybody here for the next session, you might want to know that if you go on Wiki to the schedule, there's a link to an Etherpad for keeping uh, group notes. Also, the next presentation is in French and English. If you don't speak French, you might want to grab headphones by the f the door.